En bref, euh, le kit de base pour euh, tricoter et euh, un petit peu de matériel euh, qui rend la vie plus facile. On commence par les classiques aiguilles droites, hein, euh, toutes tailles, différentes, euh, différentes épaisseurs, différentes grosseurs et même différentes tailles en, en longueur, toutes euh, différentes matières et même des qui ont fait la guerre et qui sont un petit peu rafistolées. On continue pour le tricot en rond avec les jeux d'aiguilles double pointe même chose, différentes grosseurs et maintenant on va passer à ce qui est plutôt pratique c'est à dire aiguilles circulaire. un paquet d'aiguilles circulaires en passant ce genre là je vous les conseille pas, j'ai essayé, c'est pas super pour démarrer c'est bien mais au quotidien non euh, les arêtes mailles pour euh, mettre des mailles en attente. Donc aiguilles circulaires et arêtes mailles peuvent éventuellement servir d'aiguilles auxiliaires comme les aiguilles double pointe. L'aiguille à laine épaisse à bourron qui remplace avantageusement l'aiguille à tapisserie qui est un petit peu trop pointue. Donc l'aiguille à laine. Et là, le franchement pratique, encore que ce kit-là a eu des soucis, euh, les aiguilles interchangeables, circulaires interchangeables, pratique pour changer la pointe, le câble. Et bien sûr, pour tricoter, il faut de la laine. Et quand on en a marre, ouais. les aiguilles double pointe permettent de jouer au mikado quand on a envie de se détendre.